Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout commence à va nickel. Allez, je vais vous montrer quelque chose. J'ai un nid de frelons européen près de chez moi. Chez Dédé Frelons, regardez, c'est ma maison ici. Et j'ai un nid de frelons. Je ne sais pas si vous l'entendez. Vous voyez le petit trou juste là Dedans, il y a un nid de frelons européen. On va attendre un peu voir si ça sort Si vous entendez le bruit là, en fait ils sont en train de ventiler le nid. Donc je ne vais pas le détruire, je vais le laisser voir l'évolution, voir s'il rebouche le trou ou pas. On va le laisser s'agrandir. Euh, je ferai sûrement un petit suivi de tout ça. Tant qu'il ne gêne pas, je ne vais pas le détruire, c'est des frelons européens. Après ça dépendra juste un peu de mon voisin, pour l'instant il ne l'a pas vu. C'est comme ils sont, euh, sa femme et la cité maternelle, donc ça crée un peu, euh, ils peuvent avoir peur. Mais là, ils veulent pas sortir. À mon avis, il fait très très chaud, il fait 38 degrés. Ah, regardez, il y en a un qui arrive. Il faudrait pas qu'il me pique parce que j'ai pas la tenue. Voilà, ah, hop, il est rentré. Oh. Allez, c'était une petite vidéo rapide pour vous montrer. Bien entendu, je ferai un petit suivi sur ça. Soit je le ferai en live. Ou je filmerai comme ça et je vous mettrai. Oh, il y en a un autre qui vient de partir. Oh, regardez, ça arrive. Ouais, il y a quand même du monde. Allez, je vous dis à bientôt et on suit tout ça. Bisous les aider